Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez compris ce qu'est une proposition subordonnée relative, c'est-à-dire une proposition qui se euh, greffe sur un antécédent à l'intérieur d'une proposition. Ici, j'ai le mot « beauté » qui sert d'antécédent et j'ai « qui attire à les yeux de tout le monde » qui est une proposition subordonnée relative. J'ai bien entendu pris l'exemple que vous avez sous les yeux parce qu'il va nous permettre d'aborder les conjonctives. Alors. Évidemment, il va falloir euh, comprendre ce que ce veut dire ce mot, c'est assez simple. Une conjonctive, contrairement à une proposition relative qui commence par un pronom, ici si vous voyez que le pronom « qui » sert de sujet, il a une fonction dans la, dans la relative, une conjonctive ajoute un mot à une proposition qui est déjà complète. « C'est être une beauté parfaite », par exemple, est une phrase complète, une proposition complète, pas une phrase, excusez-moi, c'est une proposition complète. Il y a un sujet, il y a un verbe, et puis il y a ici un attribut. Donc le complément pour simplifier pour l'instant, mais cette phrase pourrait très bien se lire comme une phrase indépendante. Mais elle est introduite par, à l'aide d'une conjonction qui n'a pas de fonction directe par rapport au verbe ou par rapport au mot dans la phrase, dans la proposition. Donc vous avez compris que ce petit mot là, c'est ce qu'on appelle une conjonction et non plus un pronom. Et cette conjonction, alors vous ne euh, confondez pas les deux types de conjonctions, vous avez les conjonctions de coordination, donc On a déjà abordé euh, plusieurs fois, je vais essayer de vous les afficher ici, euh, comme ça, voilà, c'est magnifique. Ça, c'est un cours que vous trouvez en ligne sur l'Ops, vous le trouvez partout. Donc, il y a les fameux « mais où est donc Ornica ?». Attention, méfiez-vous, bien sûr, là, je vous laisse lire tout seul en mettant la pause. Vous avez également d'autres conjonctions qui sont moins répondues, dans la tête des gens parce qu'elles ne font pas partie euh, de la petite formule magique, donc évidemment ça c'est aussi des, des conjonctions. Et il y a des conjonctions de subordination. Les voici, qui sont des mots invariables et qui viennent introduire donc, le en, en, en cours entier, c'est plus simple que de faire un long, un long, un long lypus. Voilà donc ce que c'est qu'une qu conjonction de subordination. Alors, revenons à notre sujet, plutôt à notre petit schéma Alors, la phrase que vous avez ici, eh bien, ce qui est pratique, c'est que vous avez les deux types de conjonctives que je souhaiterais vous montrer. Il y a une première manière de faire une conjonctive, donc il y a cette première phrase ici. On constate que cette phrase, en fait, joue un rôle direct par rapport à un verbe. Elle est soit sujet, soit complément d'un verbe. Donc dans ce cas-là, c'est une première forme de proposition subordonnée conjonctive. Elle n'est pas facilement déplaçable, même pas du tout. Si je m'amuse à déplacer ce groupe de mots, je vais parler comme Yoda. Et que c'était une beau parfaite, l'on doit croire. Vous voyez bien que ça fait bizarre, n'est pas du tout un ordre... Naturel, c'est d'ailleurs bien pour ça que Yoda on le fait parler normalement. Donc si elle n'est pas déplaçable, c'est bien parce qu'elle a une fonction par rapport à un verbe. Ici, c'est assez facile de repérer que le verbe croire, en fait, on doit croire, en réalité, c'est croire qui est complément de doit, on va simplifier, on va dire que ça, c'est le verbe, on doit croire quoi, que c'était une breveté parfaite. Donc cette conjonctive, ici, joue un rôle de complément, d'objet du verbe, croire, et c'est ce qu'on appelle une complétive. Voilà le premier, le premier cas, la première fonction possible d'une complétive. Donc là vous avez un exemple, très simple, de complétive, c'est-à-dire elle complète directement le verbe. Bon. Elle joue une fonction directe par rapport à ce verbe. Elle est, elle est, comme on disait dans la toute première vidéo, vous voyez, par rapport à ce noyau fondamental qui est la proposition, elle a une fonction dans ce noyau fondamental, elle est complément de, de ce verbe-là, on ne pourrait pas s'arrêter à et l'on doit croire. Ça ne voudrait plus du tout dire la même chose. Donc elle est, elle est ici, c'est au lait. Donc cette fonction directe par rapport au verbe fait que, vous voyez, cette fois-ci, ce n'est pas par rapport à un nom comme dans la relative, c'est bien par rapport à un verbe conjugué, fait qu'on l'appelle complétif. Prenons le cas de la deuxième. Ici, vous voyez qu'elle. Alors, je vais m'amuser ici, parce que c'est très très drôle, à souligner les conjonctions de subordination. Ces conjonctions de subordination, vous voyez comme tout à l'heure, je vous disais, euh... la voici ma phrase complète. Enfin, D'ailleurs, qui contient elle-même une relative. Vous voyez Un lieu où on était si accoutumé à, à avoir de belles personnes. Ça, c'est une relative. Peu importe. On constate que la proposition peut se lire sans la conjonction, et donc elle continue à avoir son intégrité, c'est-à-dire il y avait un sujet avec son verbe et ses compléments. Elle donna quelque chose, quelque part. Bon. Ce qui m'intéresse, c'est que si je prends... Cette, cette longue proposition conjonctive qui contient elle-même une proposition relative, eh ben elle, elle est déplaçable. Par exemple, si je la mets ici, et, puisqu'elle donna l'admiration à la personne, virgule, on doit croire que c'était une beauté parfaite. Aucun problème, ça passe comme une lettre à la poste. Yeehaw! C'est merveilleux, cette proposition est déplaçable. Pourquoi Si vous avez bien compris la première vidéo, c'est parce qu'elle n'est pas un complément direct du verbe, ni son sujet. Ça peut arriver qu'il y ait des complétifs sujets. Par exemple, « que tu dormes me dérange ». On verra ça après. Mais toujours est-il qu'elle est déplaçable parce qu'elle joue la, le, le rôle de complément de phrase ou complément circonstanciel. C'est la même chose. Alors, on peut même s'amuser à, à la déplacer... Euh, en général pas trop trop loin non plus du verbe qui sert de repère, si vous voulez, mais là vous voyez bien que puisqu'elle est déplaçable, il s'agit d'une proposition subordonnée conjonctive, oui, mais elle est complément circonstancielle, c'est-à-dire qu'elle elle, n'est plus directement en train de jouer un rôle par rapport au verbe conjugué, elle joue un rôle par rapport à l'ensemble formé que je vais mettre ici entre crochets, ici. Cette proposition-là, est complétée par une autre proposition qui complète l'ensemble. Et donc, celle-ci, elle est complément circonstanciel. Elle est, elle, est, elle, est, elle est proposition subordonnée, conjonctive, puisqu'elle commence pas de conjonction, et elle est, elle est complément circonstanciel. Voilà, et ici, alors complément circonstanciel de cause, on verra un petit peu après les différents types de propositions subordonnées, quel rôle elles peuvent jouer. Voilà, donc dans cette vidéo, vous avez normalement appris à bien dissocier les deux types de conjonctives auxquelles vous allez être confrontés Et celles sur lesquelles on peut vous interroger au bac, ce sont euh, évidemment surtout les propositions subordonnées conjonctives qui sont complément circonstanciels. Il faut vous habituer à les déplacer, voir ce que vous pouvez déplacer ou pas. C'est pour ça qu'avec vous, j'ai procédé dans l'ordre. D'abord les relatives, ensuite on voit les complétives, et là on a dissocié les deux types de complétives. J'espère que ça vous a permis de comprendre. Et si ce n'est pas le cas, vous m'en parlez en classe, et on va s'amuser comme des petits fous. A bientôt